Alors, avant d'aller plus loin, déjà, tu peux regarder là, juste dans les commentaires, tu as des cadeaux qui sont offerts pour aller encore plus loin après cette vidéo. Et tu peux aussi mettre appuyer sur la cloche pour être notifié et t'abonner quand il y a une vidéo qui sort, comme ça, tu seras averti dès le début. Et ensuite, bah, pensez à mettre un pouce bleu si tu aimes cette vidéo et que tu en veux encore plus. Donc maintenant, pourquoi je ne crois pas au coaching mental Alors, c'est ce qu'on va voir avec un peu de subtilité, bien entendu. Là, dernièrement, d'abord, je vais te raconter en deux points. Le premier point, mon histoire qui m'a amené à penser ça, et deux, les résultats que j'ai aujourd'hui avec les performeurs du programme High Performer Academy. Donc, le premier point, c'est mon histoire. À l'époque, euh, 2011-2012, j'arrive en, en série nationale en salade boxe française, et là, je vois que c'était le stress, la panique totale, euh, j'arrivais pas à aller plus loin que les finales de championnat de France et donc j'ai fait appel à un préparateur mental où on a fait une dizaine de séances ensemble après je me suis formé en hypnose et tout ça n'avait pas résolu mon problème et ensuite dernièrement et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo il y a un nouveau performeur qui est entré dans le programme et qui me disait au téléphone en fait mais il était au fond du trou ce performeur il me disait mais tu te rends compte j'ai fait plus d'un an de préparation mentale en voyant un coach mental tous les deux semaines pendant un an et euh, j'ai aussi fait 12 séances d'hypnose et ça n'a pas résolu mon problème. Et je lui disais, ok, en fait, mais euh, ton problème c'était quoi euh, Il me fait, bah, le problème, moi, c'était le regard, enfin, mon problème, c'est mon regard des autres. Je, ok, donc ça, ensemble, c'est ce qu'on va bosser et c'est ce qu'on va éliminer. Et, et du coup, en fait, bah, toutes les séances qu'il avait eues, c'était basé à part de respiration, visualisation, faire des fois des techniques d'hypnose pour bosser sur les croyances. Mais ça, c'est pas assez efficace puisque ce qui est important, c'est de de repenser que nous sommes des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains. Et l'être humain, bah, c'est une identité, c'est un « je suis » qui est composé de pensées et d'émotions. Et donc, quand on va bosser sur les croyances, certes, on travaille sur des pensées, des émotions, mais tout cela, ce n'est pas au niveau de l'identité. Le problème de, du regard des autres, souvent, c'est... Parce qu'il y a une partie de moi que j'accepte pas et donc j'ai peur que les gens viennent me juger. Alors que quand on travaille sur l'identité, bah boum, on éclate le blocage et derrière on n'en parle plus et c'est fini. Il n'y a plus ce problème. Donc c'est important de voir que quand tu travailles avec un préparateur mental, si au bout de quelques séances, tu n'as pas le résultat escompté, eh bien c'est que bah, ça ne va pas marcher tout simplement et tu es juste en train de mettre un pansement, alors que le problème est beaucoup plus Profond. Et c'est vraiment important de comprendre ça aujourd'hui, c'est plus de 150 à l'heure où je fais cette vidéo, plus, plus de 150 performeurs qui ont été accompagnés sur cette dernière année par la méthode de dépolarisation avec des taux de résultats qui sont juste extraordinaires par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Et beaucoup de performeurs qu'on accompagne aujourd'hui via l'académie de notre performance eh bien, étaient vraiment au fond du trou avant de nous rejoindre parce qu'ils disaient mais là c'est pas possible en fait j'ai fait de la sophrologie d'hypnose de, de méditation j'ai tout essayé et ça fonctionne pas pourquoi parce que lorsque le coaching mental pour beaucoup sont en train de coacher d'un point de vue conscient sauf que les problèmes sont dans le subconscient c'est pour ça que nous les séances de dépolarisation les premières durent 2 deux heures 2 deux 2h30 heures voire des fois un peu plus pour qu'on aille vraiment au fond du truc on passe par les zones d'ombre il y a un moment ce switch qui fait que bah, d'un seul coup on, on se libère on se dit waouh j'avais jamais vu les choses sous cet angle et du coup en seulement quelques séances et eh bien le problème c'est fini on n'en parle plus et on passe totalement à autre chose et il y a surtout une grosse transformation qui vient même bien au delà du problème spécifique qui était venu pourquoi parce que l'identité est juste une, une, une brique complexe de plein de croyances et en agissant directement sur l'identité boum bah, on, on enlève le nœud et les répercussions sont vraiment sur différents domaines de vie donc je vous avoue quelque chose le coaching mental en réalité, je vais tempérer mes propos. Ça aide déjà pour certains athlètes parce que ça permet d'optimiser, vu qu'ils n'ont pas de blocage, on permet d'optimiser et d'apprendre plein de choses so les switches, les ancrages, la visualisation, trier les pensées utiles et inutiles. Et ça permet vraiment d'adapter et d'optimiser son potentiel. En revanche, pour certains athlètes, c'est inutile tant que le blocage de base n'est pas résolu. Et là, c'est important où quand tu vas voir un préparement mental à la première séance, de lui dire Moi, c'est l'indicateur de réussite, ce sera d'enlever ce problème. Et pas juste, on n'est pas dans le monde des bisounours à faire juste des séances de prépa mentale, on va fermer les yeux, on met deux, trois trucs et ah c'est tout, c'est hyper bien et tout, c'est cool, ça améliore les choses. Non, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu as envie d'améliorer les choses ou est-ce que tu as envie de les transformer définitivement une bonne fois pour toutes et passer d'un point A à un point B. Et ensuite, même dans le programme High Performance Academy, tu as du coaching mental, tu as de la préparation mentale, mais tout ça, tout ça, tout ça, ce n'est pas les fondations. Les fondations, c'est qui tu es. Parce que tu es encore une fois un être humain, pas un faire humain, pas un avoir humain, mais qui tu es. Et une fois que toi tu es bien complet, que tu es densifié, il n'y euh, a plus de peur d'être jugé, que tu t'acceptes tel que tu es, alors on va mettre les outils en face pour optimiser tout ça et faire en sorte que tu sois inarrêtable vers tes objectifs. Maintenant d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin sur ces méthodes que nous on utilise de déploitation qui permettent d'agir directement sur ton identité, directement sur le subconscient afin que le corps s'engage réellement dans l'action sans te poser de questions si tu aligné avec ton système de valeur. Et eh bien, tu vas dans la bio là et tu verras que bah, tu as une webconférence qui est offerte, tu as un ebook offert et tu as même moyen d'avoir un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe où ça a duré 45 minutes. On va voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller et si tu fais partie des performeurs que l'on accompagne aujourd'hui. Et enfin, bah, si tu as aimé cette vidéo, bah, pense à commenter, me dire ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu as envie pour aller encore plus loin. Et ensuite, bah, partage si ça peut être utile à d'autres athlètes autour de toi, d'autres entrepreneurs autour de toi. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao